Pendant toute la game tu tires 1000 milliards de balles de machines de guerre et puis tu les deux derniers, es le dernier derniers t'es j'en ai plus J'achète même pas un tomahawk gros C'est bon c'est bon je refais C'est bon c'est bon C'est bon C'est bon, bon. Je sors la machine de guerre Let's go Enfin Il en aura fallu quelques games Vas-y, il commence, lui, le premier, il casse déjà les couilles. C'est le premier, il rend déjà fou. c'est sûr il des compas en face. Il faisait des, des avec des, oh, des, avec des, ah ouais, des Non, non, non. Lui, il faisait le ménage en place. On a emballé. Il nettoie le bureau, le, le tableau. Nettoyer les boss qu'il y avait par terre. On m'a déjà annoncé un compas, c'est vraiment. C'est interdit. Vraiment... l'enculé, qu'est-ce qu'il fout là Allez, allez. Tu vois le truc là où tu passes le couteau entre tes doigts, je sais pas quoi Je dis ça avec un compas dans ma classe. Oui, je ah, Après, ça fait pas grand-chose un compas. Ouah, l'action. Allez, toi, c'est bon, t'as de la chatte, gros. T'as vu chose, comme <rire> si il est trop chaud, c'est bien. Il a fait une Il a fait une Zaro, il est trop chaud. Aïdou et Zaro, t'as manqué de ta l'air, Foris. Non, mais je dis la vérité, ce hein, que je t'ai dit tout à l'heure. Que les gens ils disent Aïdou et Zaro. Je pas le contraire, mais c'est tellement drôle. normal, Dim s'il aime trop, dire ouais, mais toi t'es un stratège, bah, bah je suis un stratège. Aïdou et Zaro, guys. <rire> Yassaro <rire> il a dit euh, des fois moi je fais des j'ai des moves qu'on des, qu des noms tu sais par exemple tu vas à un endroit des gens ils disent I tu vois Tim si lui a dit oh, tu dis ça quand, quand t'as deux doigts tu vois naxu qui va te tuer <rire> Quand c'est pas parti Aïdou et Zaro Voilà <rire> <rire> T'es <'est un> <rire> comment il se moque yeah, <rire> là que je vois. Ah, les flashs! Yeah. Le jalon, le jalon, t'as quand même Il map. Y'a pas de jalon, c'est la 11. Ouais. Les paras, j'ai oublié les paras. Ouais, j'ai oublié les paras. Effectivement. Oh non, l'enculé, regarde-le lui. Putain de merde. fait quasiment attention. Franchement j'ai fait attention 70% du temps j'ai fait attention quand je suis arrivé dans ce couloir de merde. Ah, vu. Vu. Le moment où je fais pas attention. Ah, pourquoi tu tires là oui, Tu es C'est bon tu lui tires dessus. Ça y fait rien. Machine de guerre prête à tirer. Allez. Moi je suis beau. Cette manche ça va être... Le rotisseur. Ça mange du jalon. La récompense. Ouais, bah, bah, ils vont me donner <coughs> 700, 250 250, l'autorise. Un rôti. C'est pas un rôti de buffet à volonté, c'est un seul rôti. Il a pas de quoi. Une tranche de jambon sur <rire> une côte de jambon. Et là il personne. Ah c'est si, rien Alors ça par contre c'est pas mal. À droite. Je saute. Mmh. Ouais ouais ouais. Mais... Ah des fois il suffit qu'il y ait une bonne ligne qui sort de la fenêtre du fond là et s'ils si ont la trajectoire à droite j'aime pas trop sauter dedans quoi. Mmh. T'inquiète? Pourquoi j'y quête? Merde! Pourquoi ça, pourquoi quête? Mais t'as eu pas de zombies, gros? Ouais, bah, si, si, t'as pas dû voir. Je pas pour rien. Si, si, j'ai. Si, si. Vas-y, je vais te laisser jouer, Te rendre fou. Oh, je vais vous laisser un texte bientôt parce que oh là là ça là j'aime pas y aller moi quand y a ça. Moi wow. ouais, les semtex c'est de la merde. Dangereux. C'est bien quand tu mets une balle de machine dans le premier. Ouais d'avoir une balle de machine après semtex ouais. Ah ouais. Mais les les ça te met du dégât et t'as vu les zombies comme ça rapidement. C'était pas proche. On va vite devoir aller. Est... Je vais l'appareil là, Oh ouais. Il, Il s'est. Je suis toujours en train de jouer à ce